Bonjour et bienvenue dans la première partie des Jeux Olympiques du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on va appliquer les formules de mécanique vues précédemment à travers un petit scénario. C'est parti Nous voici revenus au temps des châteaux forts et des dragons. Un chevalier, John Smith, s'est décidé à participer à la première édition des Jeux Olympiques. Il est choisi par son écurie afin de participer à l'épreuve de visée au canon. Le but est d'atteindre une cible positionnée à 1 km de distance et à 7 mètres de hauteur. John ne connaît que la vitesse de tir du canon. Ça y est, c'est au tour de John. Il commence par aligner le canon dans l'axe de la cible afin que la coordonnée y soit constante. Il analyse la situation. Quelles données possède-t-il Il connaît la vitesse initiale, v0 égale 450 mètres par seconde, qui dépend du type du canon, et qu'on peut décomposer en ses deux composantes, x et z, grâce à de la trigonométrie. Il sait que la balle doit atteindre la cible, et donc passer par le point M de coordonnées 1000 et 7. L'angle initial θ doit être compris dans l'intervalle 0,90 degrés, c'est-à-dire dans 0π sur 2. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à calculer cet angle. Pour rappel, dans la dernière vidéo, on a cherché à déterminer la position d'un objet au cours du temps, en partant uniquement du fait que l'objet est soumis à son poids. Dans notre cas, le boulet subit exactement la même force dans les mêmes conditions, donc on peut appliquer la même loi. D'abord, on calcule l'accélération, qui égale l'accélération de la pesanteur. Puis, en primitivant et en rajoutant la vitesse initiale, on obtient la vitesse. Puis, on reprimitive et on obtient la position en fonction du temps, et on a l'équation suivante. Petite remarque, ce type d'équation est appelé équation paramétrique du mouvement car elle dépend d'un paramètre qui ici est le temps, t. Afin de pouvoir déterminer θ plus facilement, on va passer d'une équation paramétrique à une équation cartésienne, du type z égale f de x Pour ça, on exprime d'abord t en fonction de x. Puis, dans Z de t, et on remplace t par sa nouvelle valeur, ce qui donne la formule suivante. Or, sin A sur cos A égale tangente de A. Donc, la position de l'objet au cours du temps est la suivante. pour simplifier l'équation serait d'avoir une formule ne contenant que des tangentes et ainsi éliminer le cosinus. Pour ça, on utilise une des propriétés fondamentales de trigonométrie, qui est que cos de x plus sin carré de x égale à 1. Donc si on part de 1 sur cos carré de x, on obtient ça. Et en le remplaçant dans la formule, on a ceci. on cherche à isoler θ, c'est-à-dire à trouver θ égale quelque chose. L'astuce, c'est de soustraire z de t des deux côtés et de développer. Si on pose grand x égale tangente de θ, on remarque qu'on a une équation du second degré. Les solutions sont donc de la forme suivante. On peut maintenant simplifier l'équation. Au final, θ est donné par la formule suivante. Maintenant, appliquons cette formule à notre cas. On sait que la balle doit atteindre la cible et passe donc par le point M. On sait également que la vitesse initiale est de 450 mètres par seconde et que sur Terre, la valeur de la pesanteur est d'environ de g égale 9,81 mètres par seconde au carré. donc deux valeurs de θ avec θ en radian, θ égale 1,547 ou θ égale 0,031. Graphiquement, si on trace la trajectoire du pont au cours du temps, on remarque que le θ le plus grand donne une parabole haute, tandis que le θ le plus petit donne quasiment une ligne droite. Grâce à nous, John est maintenant le premier champion olympique de tir au canon de l'histoire. Félicitations Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de partager ma chaîne ou de me faire un don sur Utip. A la prochaine